Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Olga Mbani, votre consultante business. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer une stratégie d'investissement très intéressante dans les crypto-monnaies pour vous les débutants. Elle est aussi valable pour vous là qui êtes euh, certainement de vieux investisseurs, tels vous n'avez jamais entendu parler de cette stratégie appelée le DCIA. Mais alors, avant de vous parler de cette merveilleuse stratégie, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Et un point n'oubliez pas, Olga Ambani n'est pas conseillère en investissement, les amis. Je suis juste là pour vous donner des informations. À titre de formation, Faites toujours vos propres recherches do your own research. Alors les amis, c'est quoi le DCA Si tu avais entendu parler du DCA, surtout, laisse-moi un commentaire et dis-moi ce que tu savais de cette stratégie. Mais les amis, le DCA, le DCA voilà, il vient de l'acronyme anglais Dollar Cost Averaging, qui signifie faire la moyenne du coût en dollars. En français, on parle d'achat périodique par son fixe ou encore achat euh, programmé. Ok? Voilà. Donc, c'est une stratégie qui est très recommandée pour tout débutant en crypto-monnaie. Cette méthode a ses avantages. Elle a aussi ses limites. Je n'appelle pas ça inconvénient, j'appellerai ça limite. Alors, c'est quoi la méthode? Déjà, ce que vous devez savoir, l'objectif du DCA ici est de limiter le risque sur le long terme. Alors, ici, il est question pour vous d'acheter progressivement la crypto-monnaie et sur le long terme de limiter le risque de perte, contrairement à l'acheter à un temps fixe et en une seule fois. Alors, comment mettre sur pied cette stratégie DCA alors, il sera question pour vous les amis de vous fixer un montant que vous allez investir chaque mois ou chaque semaine ou chaque deux semaines. Bref, périodiquement selon le temps que vous vous serez fixé, bien entendu. Et il sera question pour vous maintenant de respecter ce temps-là, n'est-ce pas, et ce montant. À la date prévue, comme je vous l'ai dit, l'objectif est ici de limiter les risques au dépend du rendement. Maintenant, quand je parlais des limites, la limite de cette méthode ici, avant de parler des limites, l'avantage c'est comme je vous l'ai dit, vous limitez le risque et ça vous revient. Euh, ça vous permet aussi euh, d'avoir la crypto à un coût moyen. Vous voyez un peu. Je prends un exemple. Si vous avez acheté euh, une crypto monnaie comme le Solana. Quand il était à peut-être à 50 dollars et ensuite le solana il est monté à peut-être 100 dollars vous l'achetez parce que vous avez cette méthode là et aujourd'hui par exemple avec le solana qui est à je crois 26 dollars vous voyez vous revenez à une date comme aujourd'hui et acheter le solana à 26 dollars quand vous allez faire euh, la moyenne vous allez voir que vous avez acquis le solana à un cours assez moyen contrairement où vous l'aurez acheté quand il valait, par exemple, 100 dollars et après, basta, vous attendez et vous revenez trouver que votre, votre portefeuille a diminué de peut-être trois fois de la moitié. Trois fois du prix d'achat. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu les avantages du DCA. Sur le long terme, c'est une stratégie qu'on recommande aux débutants. Voilà, les amis. Mais elle a ses limites. Donc, le, le conseil que je pourrais vous donner avec cette stratégie, c'est quoi? Comme on vous dit toujours, il faut toujours avoir un portefeuille stable, c'est-à-dire vous avez votre méthodologie que vous avez mis sur pied, votre stratégie que vous respectez. Maintenant, il sera question pour vous d'avoir une partie de votre portefeuille qui est stable, c'est-à-dire un stable coin. Et lorsque le marché est intéressant, que vous puissiez en acheter au moment opportun, c'est-à-dire pour bénéficier peut-être du marché qui est bas, vous achetez parce que ça sera certainement pas le moment où la période que votre calendrier d'investissement périodique vous permettra. Donc, voilà un peu la stratégie que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est une stratégie assez intéressante. Voilà. Et si vous l'avez déjà mis en pratique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi aussi en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification. Pour ne pas manquer de cette vidéo alors les amis on va se dire à très bientôt profitez du marché qui est bas vous voyez comment le marché est un peu un genre, un genre. voilà et, et voilà je vous ai je vous ai pas demandé de vous lancer tête courbée faites confiance en votre instinct de trader si vous n'êtes pas conformé en trading n'hésitez surtout pas à me contacter pour des formations et aussi avant de vous laisser Rendez-vous sur mon site d'achat et de vente de crypto-monnaie en instantané par Orange et MTN Mobile Money. Alors les amis, on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao